J'avoue je me sens un peu honteux sa mère deux semaines sans sortir de vidéo, ça m'est déjà arrivé, c'est pas la première, c'est peut-être pas la dernière fois, on va essayer de faire en sorte que ça le soit, mais vous avez capté, il m'arrive de temps en temps des petites périodes où j'ai la flemme, où j'ai pas envie, où j'ai pas d'idée, où, où je fais autre chose, tu vois, avec la nuit à 17h, tout ça, machin, j'ai pas chômé en stream, mais j'avoue que vous, les frérots de YouTube, vous avez un petit peu laissé tranquille, donc j'ai redégainé la caméra, le micro, euh, j'aime bien ce petit angle de vue, ça vous permet de voir la une, ici, voilà, avec l'OL, bon, pour ceux qui s'en rappellent, hein, Upon a Time, on avait fouetté Manchester City, c'était cool, c'est p qui m'a fait ce cadeau, c'était très lourd. En fait, le problème, je vais vous raconter, tu sais quoi, on va parler réalité, ok Quand tu ne sors rien sur YouTube pendant quelques temps, quand tu reviens, tes premières vidéos vont bider. Parce que l'algorithme va considérer qu'il faut te sanctionner d'avoir été inactif. Donc là, je sais que cette vidéo, et les quelques-unes après que je vais sortir vont pas trop marcher. Et c'est pas grave, vas-y, je vais manger mon pain noir, ça me dérange pas. Mais donc du coup, la question qui se pose, c'est, je reviens avec quoi Je sais pas à quoi sortir, là, tu vois. Donc je me suis dit que j'allais prendre la caméra, me balader un peu dans le local. Puis vous racontez, on est le 31 décembre, voilà, on est vendredi 31 décembre à 18h25 précisément, si vous voulez tout savoir. Et, euh, je, il y a des choses cool. Je me suis dit qu'on pouvait faire un petit bilan de Twitch en 2021. Je pouvais vous parler de mes émissions. Je pouvais vous parler de deux, trois trucs qui sont prévus. Je pouvais également vous parler de la mauvaise nouvelle. Je crois que c'est le titre que j'ai utilisé pour essayer d'attirer votre clic. Et puis voilà, donc, je vous parle de la mauvaise nouvelle. Ensuite, je vous parle de Twitch 2021. Je vous fais un petit report de mon année, ce que j'ai fait, ce que j'ai streamé, les stats. Et puis après, derrière, je vous parle de mes émissions pour janvier. Euh, ce que j'ai prévu, comment je construis une émission. Parce qu'en plus il y a des trucs très cool, je vais vous montrer Oh là là. On a fait du bon travail. Donc, du coup, quelle est la mauvaise nouvelle Vous l'avez compris, je comptais revenir sur YouTube à la base avec celle-ci pour ensuite, derrière, reprendre l'activité classique. Je comptais revenir avec les Zakorolib sur PFUT, qui aurait dû être le dernier épisode de 2021. Malheureusement, si vous suivez le frérot PFUT, vous savez qu'il a eu le Covid. Donc, euh, bon rétablissement à lui. Hein. Bon, je m'en fais pas trop, je pense que ça ira bien pour lui. Donc, du coup, ça, on a dû annuler l'émission. C'est. J'avoue, je suis déçu. J'avoue, je suis déçu parce que d'une, c'est un épisode que vous attendiez énormément et c'est un épisode que j'attendais énormément de faire également. Ça aurait permis de conclure une très bonne année on a a quand même fait depuis trois mois à libre sur ma chaîne et ça s'est super bien passé bah j'ai reçu quand même du monde et du beau monde hein. j'ai reçu sky j'ai reçu le frérot kenny de piello j'ai reçu les frérots de chez camino tv j'ai reçu seb bref bon euh, voilà les épisodes sont sur ma chaîne vous avez capté mais je trouve vraiment qu'on fait une très belle saison et elle va continuer ainsi en 2022 et je pense que conclure avec pfut ça aurait été cool malheureusement bah ça ne se fait pas sachant qu'en plus déjà de base pour s'organiser c'était relou le frérot il est à dubaï maintenant tu vois donc il devait revenir en france et croyez moi qu'en plus le frérot pfut c'est mon gars tu vois mais le gars il aime il aime trop être occupé ou alors pas très attentif, donc du coup, faut le relancer, une fois, deux fois, des fois, trois fois. Donc ça a été des trésors de montagne pour essayer d'organiser ça le 28 décembre. Donc ça devait être le 28. Et pour trouver une production disponible entre le 25 et le 31, parce que souvent, entre Noël et le 31, tu connais, les mecs sont là. et hey, toi, le travail, tu vas te faire foutre. J'avais réussi à trouver une prod qui était dispo, mais malheureusement, ça se fera pas. Donc euh, voici la mauvaise nouvelle. Peut-être quand tu reviendras en France, sait-on jamais. Ou peut-être euh, en ligne, ce serait moins sexy. Mais bon, ce serait toujours mieux que de rien faire. J'avais fait Morgan euh, en ligne et ça s'était quand même très bien passé. Donc oui, oui, we'll si. Après plus de 100 épisodes de Zaccord Livre, j'aurais aimé re-recevoir Péfut parce que pour ceux qui ne le savent pas, il était déjà venu la première fois à Eclipsa il y a 4 ans. Voilà pour la mauvaise nouvelle, c'est maintenant que c'est encaissé, il n'y aura pas d'accord libre avec Péfut, en tout cas pas maintenant. Peut-être dans quelques mois, on verra. Maintenant, je vous propose de faire un petit tour sur... Twitch 2021, vu qu'on parle de Twitch et tout, c'est cool. Euh, J'ai quand même fait une première année pleine. Donc là, là, je vous avais montré souvent mes stats YouTube, etc. Mais je vous ai jamais montré mes stats Twitch. Et vu qu'on est le 31 décembre, je me dis que c'est très intéressant pour vous de pouvoir checker un peu comment ça se passe, comment ça fonctionne, où est-ce qu'on en est et tout. Donc je me suis dit, vas-y, c'est quoi, ça peut être assez assez golerie de leur montrer un peu tout ça. Euh, le dashboard, à quoi il ressemble, les statistiques qu'il y a dedans. Donc euh Let's go baby! Donc nous voici sur le dashboard 365 jours, 1er janvier au 31 décembre. Ceci sont mes statistiques d'une année pleine de stream. Une année où mon stream a connu plein d'arcs. Donc euh, j'ai commencé l'année avec Cold War, euh, comme euh, à ma reprise de stream. Puis ensuite il y a eu de tout du FM, il y a eu du Rocket League, il y a eu du GTRP, il y a eu du Pokémon, il y a eu des concours de blagues, il y a eu du React, il y a eu du Vanguard, il y a eu du BF, du Halo, plein de FM différents. On a fait des carrières euh, Sévi, euh, Sassiolo, LoL à l'heure actuelle la diversité qu'il y a eu sur mon stream j'en suis très heureux et c'est ce qui fait qu'à des moments j'ai vécu des moments moins, moins moins énormes mais des moments meilleurs et on le voit de ça qu'à la spectateur moyenne j'ai 999 spectateurs en moyenne sur l'année, ce qui est quand même pas mal avec des grands pics, les pics correspondaient souvent aux Radio Street, regardez là vous voyez 3000 viewers 3000 viewers ça correspondait très souvent aux Radio Street mais au fur et à mesure j'ai vécu une période des fois un peu plus plate et ce qui n'est pas du tout un problème mais entre je dirais mars et août où effectivement à des moments je pouvais avoir un peu moins de monde que je voyais quand même souvent des 1000 spectateurs en moyenne. En termes de spectateurs, j'étais quand même souvent pas trop mal. Entre 600 et 1000 spectateurs, ça pouvait, être des, ça pouvait dépendre. Des fois, j'étais peut-être un petit peu boosté par les concours de blagues, qui étaient quand même des choses que les gens aimaient bien. Mais à côté, j'ai toujours essayé de mettre d'abord au centre. Faire ce que j'aime, c'est très bête, mais après 6 ans de création de contenu, frère, j'ai arrêté d'aller chercher les vues avant de, faire, de chercher ce que j'aime. Donc je me suis jamais forcé à faire plus de React pour faire plus de viewers, à faire plus de concours de blagues parce que ça rapporte plus ou autre. J'ai d'abord essayé de faire ce que j'aime. Là où je veux revenir, c'est parce que cette période-là, en tout cas, pourquoi est-ce que je me rappelle quand même une période moins faste C'est parce que j'étais redescendu en sub. J'avais plus que 6 700 subs par rapport à des périodes où j'étais monté à 1500-1600, tu vois. Donc, euh, ça s'était moins ressenti sur les stades vieux. Il y avait toujours autant de monde qui regardait, mais moins de monde qui soutenait, sans doute parce que du coup, je faisais moins de choses qu'ils aimaient déjà de base. Mais c'est une transition qui m'a été bénéfique parce qu'à l'heure à actuelle, d'ailleurs, je suis revenu très fort à la rentrée. Et là, à la rentrée, ça a pété. Euh, J'ai fait mes plus gros mois. C'est des mois qu'on peut également voir sur Twitch Tracker. Des mois qui sont boostés par euh, là, du coup Radio Street qui est toujours là, d'accord au Libre qui est revenu sur ma chaîne, qui a très bien marché. L'arrivée de Loop en novembre, on le voit également dans les statistiques. Là, regardez cette grande barre à à 4414 spectateurs en moyenne. Bon, ça c'est loup, tu vois, c'est un jeudi 2 décembre, je crois que c'était ce eu, euh, celui avec y a également eu celui avec Joël, Sardoche, etc., sur euh, les plus grands moments du Twitch FR. Voilà pour le spectateur en moyenne, à l'heure actuelle, euh, sans faire de jeux trop hype ou quoi, euh, j'arrive souvent à avoir des statistiques correctes et une communauté qui est là tout le temps, et c'est trop cool, donc euh, vraiment, je suis très très heureux. Euh, J'ai gagné beaucoup plus, par exemple, de nouveaux followers sur Twitch que sur YouTube cette année, euh, alors que sur YouTube, j'étais quand même été assez actif, on va pas se le cacher, mais euh, 108 000 nouveaux followers, 11 000 subs Franchement, le 11 000 subs, il est lourd. Hein. J'aime bien. Avec un temps de streaming qui est très, très, très... Je trouve respectable. Sachant que j'ai des périodes où là, regardez, il y a zéro minute. C'est par exemple quand je suis en, en, en vacances. Mais tout en ayant géré des périodes de off, j'ai réussi à avoir 3 heures. Donc là, je suis à l'heure actuelle en moyenne par jour en live sur un an, 3 heures et demie par jour. Et ça, c'est un cumul entre des jours où je suis à 8 heures et là où je suis pas là du tout. Euh, mais c'est plutôt rare. Comme vous le voyez, j'étais quand même grosso modo assez régulier, tu vois. Genre les, les barres vides là sur euh, les, le temps de streaming sont quand même assez ponctuel et j'ai quand même réussi à avoir une régularité qui est plutôt bonne. La régularité, ce qui me manquait et c'est ce que j'avais gagné en Estonie. C'était très cool. 10 937 subs là vraiment un mec comme moi qui arrive à accumuler 11 000 subs en un an, c'est absolument énorme donc euh, je remercie tous les frérots qui se sont permis d'offrir deux subs, de rester, d'envoyer leur prime, tout ça c'est un soutien absolument monstrueux avec des jours, regardez des, des jours où j'ai eu des fois 200 subs, Pff, 100 subs j'ai eu plusieurs jours à plus de 100 subs plusieurs jours à plus de 50, c'est très galvanisant et c'est très lourd donc euh, ça permet également d'investir, ça m'a permis de faire ce local ça m'a permis d'avoir euh, des alternants de faire mes émissions, d'investir et tout, c'est très important c'est très cool, les vues également, et tout ça pour un total de 38, de 30 37 389 dollars. Et ça, c'est ce que je touche personnellement. Donc, ça veut dire que ma chaîne a généré 30% en plus. Donc, en réalité, comme vous le voyez ici, 70-30, c'est le, le, le partage comme ça de, de mon contrat. Donc, j'ai un contrat 70-30, je touche 70% de mes revenus euh, des subs euh, et euh, Twitch prend 30%. Donc, ça en réalité, si vous prenez ce chiffre, bah, c'est 30% inférieur à la, à, au vrai chiffre, tu vois. Donc, en réalité, ma chaîne a plutôt généré euh, aux alentours, je dirais, de, de peut-être 50 000 euros, peut-être un peu moins, 50 000 dollars. Mais en tout cas, voilà, pour euh, toute l'utilisation. Là, je vois l'utilisation des, des émotes également. Plusieurs centaines. Alors, je suis dans un chat où ça se passe moins. Je vois les clips qui ont le mieux marché. 210 streams sur la période, 210 streams en 365 jours. Je pense que je vais faire un peu plus quand même. Ah, et c'est intéressant de voir également les chaînes qui ont des spectateurs en commun avec moi regarder. Et il y a 27% de mes viewers qui regardent également Yas 25% qui regardent Péfute. Donc, vous voyez pourquoi est-ce qu'on me spamait de Péfute, Péfute, Péfute. Euh, 19% Domingo, 20% Kamel. Et là, je peux également voir les catégories. Et paradoxalement, la catégorie la plus suivie des gens qui me suivent, c'est d'abord League of Legends, après le Just Chatting Warzone FIFA et 45% d'autres c'est des statistiques qui sont très intéressantes et que je trouve vraiment pas mal. Et là, c'est le prime ajustement des revenus créateurs, ça c'est le classique. C'est depuis qu'ils avaient baissé le prix des subs. Bref, franchement, je vais pas m'étaler sur les détails sur ça, mais très intéressant de checker ça. Une année sur laquelle j'étais très content. Maintenant, je stream déjà beaucoup moins de Call of Duty, euh, voire euh, plus du tout. Euh, pour être honnête, parce que Vanguard, l'état dans lequel il est à l'heure actuelle, le jeu, ça me donne pas envie d'y jouer. On en rediscutera dans une vidéo qui y sera dédiée. Mais euh, je voulais qu'on fasse un petit point sur ça. Maintenant qu'on a parlé de ça, on se balade, on change de place dans le local, et on va discuter des émissions qui vont venir dans les semaines à venir. Comment est-ce que je la prépare quelles sont les idées que j'ai au moment de les prendre, comment est-ce que je travaille avec la team. Voilà, pour vous montrer un petit peu tout ça, on y va. Alors, du côté de Thomas, il y a eu une évolution que je trouve vraiment marrante. Il a acheté tableau. Et un tableau où il note tout ce qu'il doit faire. Sachant que Thomas, vous avez vu, il est très actif sur Insta, il fait plein de trucs et tout, c'est grave cool. J'ai trouvé ça très inspirant d'avoir son petit côté avec le tableau. Et plein de photos ici. Ouais ouais ouais ouais ouais. Être en coloc avec un artiste, ça a du bon, ça a du bon. Et ça, je voulais peut-être un peu moins montrer, mais on a terminé l'étage. Et là, je vais prendre mon pc portable, on va se poser à l'étage. Je vous avais dit au début du local que je voulais que l'étage soit pour chill. Regardez la couleur de ce canapé. Comment tu veux que ce soit autre chose que du chill Cette télé, c'est une ambilight mes couilles avec les lumières derrière. Selon ce peut à l'écran, c'est assez stylé. Très grand écran d'ailleurs. Bon, petite enceinte de... par terre, je vous cache pas que c'est pas très respectueux, sans hein. s'en bat les Mais en réalité, je voulais me poser ici, sur ce joli canapé d'ailleurs, hein une petite maison du monde qui coûte pas trop cher, je vous le conseille, pour vous montrer le genre d'idée et comment est-ce qu'on fait ici pour construire une émission. Donc déjà, pour Zach il faut savoir que c'est moi qui fais la prod 99% du temps. De temps en temps, on peut me suggérer des noms, notamment vous, mais sinon, en général, c'est moi qui me dis bah tiens, je vais imaginer comment ça va ressembler, qu'est-ce que je peux recevoir, essayer d'avoir une, une, un truc cohérent d'accord? Pour éviter d'avoir on va dire une surcharge de noms qui n'ont pas Enfin, qui vont pas trop ensemble, d'accord. L'avantage que j'ai par rapport à quand je faisais ailleurs, c'est que maintenant sur ma chaîne, vous répondez présent et donc je peux me permettre des fois d'avoir des mecs qui ne sont pas big sur Twitch. Avant, quand je faisais par exemple des accords sur Vitality ou même sur le stream ou ailleurs, fallait que le mec que j'invite soit un gros streamer pour que ça fasse des viewers. À l'heure actuelle, même si j'invite un mec qui est peut-être pas spécialement streamer mais qui est quand même reconnu, bah ça fonctionne quand même et ça c'est énervé. Donc du coup, là pour reprendre, je reprends la semaine prochaine, on est le 31, donc la première émission revient le 4. Je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que je peux avoir comme ça, en un peu rapide, cool, sur un segment que je suis en train de pas mais en ce moment parce qu'il y a League of Legends qui reprend bientôt il va avoir les LEC et tout c'est très cool et bah là je vais avoir par exemple c'est la logique que je me suis dit, je vais avoir le frérot Robalas donc il y a le frérot Robalas le 4 janvier le 11 je me suis dit bah tiens ça fait longtemps tu sais vraiment comment est-ce que je fais pour euh, me faire cette ligne édito c'est que je regarde un petit peu les différents profils que j'ai eu et je fais en fonction donc là par exemple ces derniers temps j'avais eu et là on va regarder un peu les invités j'ai eu Sky Rose j'ai eu Magla j'ai eu moi-même <rire> c'est marrant j'ai eu Captain Roshi il y a pas longtemps Seb donc depuis Seb tu vois ça fait longtemps que j'avais pas eu une Personnalité internet, un peu, euh, on va dire, focus, pas forcément dans le stream. Et là, pour l'instant, pour le 11, alors c'est absolument pas confirmé, mais par exemple, pour vous donner l'idée de genre de profil que je peux viser, j'ai invité euh, Amixum. Voilà mixem je trouve que ce serait cool d'avoir un, un pilier de Youtube ça peut être énervé en tout cas le 18 on back dans le stream quand même ce serait cool d'avoir un gars un peu plus généraliste et là j'ai invité J.L. Amaru il a accepté déjà donc J.L. Amaru c'est validé le 25 et alors j'attends de voir comment est-ce que je peux vous l'annoncer mais je vais vous le dire quand même le 25 j'ai euh, fait un partenariat pour les trois prochains mois avec un média qui va me permettre d'avoir des invités que je, je n'avais jamais eu jusque là ou en tout cas que j'avais eu mais à très petite dose donc je vous en dirai pas plus mais ça va être une émission un peu spéciale. Zach en X et vous verrez ce sera de la frappe c'est un peu de teasing et après pour début février du coup j'ai proposé à Kamel donc là je, voilà je me suis dit tiens un gars qui est venu déjà à l'époque, mais voilà, ça aurait fait cinq ou six invités de différence entre Magla qui, elle, était déjà venue. Ensuite, ça aurait été full first time. Et là, hop, tu reprends un mec qui est déjà venu, tu vois. C'est un peu flou ce que je dis, mais vous avez capté. Un mec qui est déjà venu et qui revient 2-3 ans plus tard. 4-5 nouveaux, un mec qui est déjà venu. Et je me dis que Kamel, ça fonctionnerait bien. Surtout que ce sera dans les débuts de lancement de la LFL et tout. Tu de trouver aussi une actu qui correspond aux frérots. Comme ça, quand ils viennent, ils ont un truc à dire. Peut-être des fois un truc à annoncer. Pas forcément le but de faire que de la promo, tu vois, mais ça peut avoir un sens de les choper quand de l'actu. D'ailleurs, à la base, à la place de Robalas, je voulais avoir Chape. Mais quand je lui ai eu proposé, il m'a dit bah gros, je quitte Solary et tout machin. Je vais avoir besoin de streamer, je pourrais pas être là malheureusement. Mais si j'avais eu Chape là, par exemple, ce mardi, ça aurait eu un sens, sachant qu'il vient de quitter Solary. Voilà comment est-ce qu'on fait pour construire euh, des invités. Puis après, au fur et à mesure, on essaye d'ajouter des trucs. Mais là, il va y avoir un nouveau dans un corps libre qui va vous faire très plaisir. Autre truc pour Loop. Alors pour Loop, très souvent, qu'est-ce qu'on essayait de faire jusque-là Maintenant qu'il y a eu 6 émissions, on essayait d'avoir une idée de thème et ensuite d'avoir des invités en rapport avec ce thème. Sauf qu'à l'avenir, pour Loop, on veut des fois avoir les invités puis le thème à la rigueur derrière, tu vois. Et c'est sur cette logique qu'on s'est dit, bah tiens, comment est-ce qu'on pourrait travailler Comment est-ce que ça pourrait fonctionner Et là, Alex, il m'a fait une bombe avec Emma. Emma qui a d'ailleurs fini son stage. Je vais vous montrer un peu le doc, mais ça ressemble plus ou moins à ça avec... Bon, vous avez les thèmes des potentiels invités. C'est encore du, du, du, du préfet, mais voilà à quoi ressemblerait la chose. Thème, SAP, streetwear... Il faut encore dégager une grande question de fond, mais comme choix d'invité, regardez c'est tout beau. Camino TV, Supra, Vince, la routine, avec un petit fil rouge, l'évolution de la mode, l'impact des influenceurs sur la mode, les hype tournantes. C'est sur ce genre de choses, vous voyez, qu'on essaye un peu de tourner l'émission, ou en tout cas sur le gros thème qui est à chaque fois est dans l'émission. Et ils m'ont fait plein de trucs. Thème les voyages. Et moi qui suis un grand voyageur, bah tu peux faire une tier liste des meilleurs pays, ils l'ont mis dans le fil rouge, mais tu peux également parler à pour voyage, comment le faire, des différents profils de mecs qui voyagent. Tu vois, ça pourrait être pas mal. Thème percer en étant jeune. Tiens, énervé. Ne pas vivre une jeunesse normale, la gestion de ses revenus en étant jeune et influent. Et là, tu peux avoir Inox, Tag, Hugo, Michou, Mastu, que des mecs qui ont percé très jeune. Et là, il y a plein d'idées de thèmes comme ça. Et je vais pas toutes vous les montrer, mais de youtubeurs en entrepreneurs. Tu vois, des mecs qui ont commencé la vidéo et qui, derrière, ont monté des vraies boîtes, fait des vrais trucs, tu vois. Ah, c'est bon. Là je redécouvre un peu tout ce qui m'avait proposé Là il y, y a des trucs euh, très très cool Youtube et la télé-réalité, TikTok euh. Là je suis sûr qu'il y, y en a vous avez vu Des thèmes ça va vous chauffer à ce qu'il y ait une réelle émission Mais voilà grosso modo comment ça fonctionne un petit peu Il y a mes frérots qui euh, du coup euh, euh, me, me donnent des idées euh, M'aident sur les choix d'invités, moi je donne mon avis Je dis ok là c'est pertinent là peut-être un peu moins Là peut-être faudrait que sur ce fil rouge on construise Plutôt de cette manière et puis après derrière Voilà comment on construit l'émission, donc euh, pour Loop par exemple Là c'est moi qui ai eu l'idée, la semaine pro L'émission ce sera sur les agents euh, de Joueurs et de talents talent dans l'e-sport et dans le jeu vidéo. Donc, par exemple, les frérots qui permettent aux influenceurs et aux joueurs e-sport de signer des contrats, gérer des deals, faire des OP, contacter des marques, euh, signer euh, des contrats dans des nouvelles équipes, des trucs comme ça. Donc, là, par exemple, je vais avoir euh, Samuel qui gère JL, Job Life e-sport, et notamment Thomas et plein de trucs. Et euh, j'essaye d'avoir également Dri qui lui gère Solari, tu vois. Donc, ça, c'est une émission avec un thème très pointilleux, mais qui est putain d'intéressant. Et ça, c'est lourd. La semaine d'après, j'ai willou pour un thème plutôt foot, le traitement euh, foot médiatique, etc., avec Willou et euh, Walida Cherchour, Normalement, si tout va bien, ça c'est un journaliste sportif euh, qui est connu notamment sur les réseaux. La semaine d'après, c'est une émission euh, Les grands moments du Twitch FR 2. Donc, on avait fait le premier avec Sardoche et Joël. Alors, on avait promis un épisode 2, bah normalement ça devrait être là. Le Sardoche, j'attends de voir s'il est dispo. Hein. Peut-être qu'il le sera pas, mais on remplacera auquel cas. Et la semaine d'après, c'est une émission spéciale qui sera un peu plus sous forme de casting, ce sera le 27. En fait, Loop à l'heure actuelle, comment c'est construit Je vous le montre. T'as le début d'émission t'as le gros sujet, t'as une chronique, ou en tout cas un autre sujet, et t'as le jeu puis fin d'émission. Donc t'as cinq segments. Nous on aimerait bien ajouter un sixième segment entre le début et le gros sujet qui va faire débat, qui va te faire discuter, qui possède un fil rouge, qui possède le genre de discussion et tout. On aimerait bien rajouter un format là-dedans qui va s'appeler la slide, d'accord, où on prend quelqu'un qui n'est pas forcément connu et qui viendrait nous raconter quelque chose, nous présenter un truc, que ce soit d'actu ou pas, qu'il fasse ou pas, pas forcément d'ailleurs qu'il fasse, hein. ce serait plutôt comme une forme d'exposé, tu vois, c'est un peu pour ça qu'on a appelé la slide, et qui dé Étonnerait de la chronique en ce sens, d'accord Et euh, qui soit fait par un, un, un gars qui serait chaud de le faire. Et sauf que pour choper un gars qui serait chaud de le faire, parce que je ne veux pas forcément m'être connu, on a envie de faire passer des castings. Et pour ça, du coup, il y aura soon, pour vous dire, euh, du coup, euh, une adresse mail qui sera balancée. On va euh, sélectionner une 10, 15 de bonhommes qui habitent sur Lyon. Ce sera la condition sine qua non d'habiter sur Lyon, ou en tout cas les alentours, pour pouvoir être là d'une semaine à l'autre. Euh, C'est rémunéré d'ailleurs, au passage, ce genre de petit passage. Après, bon, ça, on en rediscutera. Et on veut faire une émission où, en fait, on serait juge avec moi, Théo, Théo Clément de chez Popcorn, euh, les frérots qui passent en général des phaseurs, Justin, peut-être quelqu'un d'autre Théo, pourquoi Parce que lui il a géré une grosse prod il sait ce que c'est ce genre de segment et tout et là tu juges les mecs sur ce qu'ils sont venus te présenter l'addiction, le charisme, la façon de parler etc etc donc euh, voilà comment on construit une émission là il y a pas mal de thèmes qui vont nous servir pour février euh, mars pour Loop qui devrait continuer Loop qu'on a d'ailleurs déjà bien amélioré euh, que ce soit au niveau du fond vert, au niveau des trucs quand tu regardes la première émission et la sixième bah, il y a des améliorations qui sont je trouve assez cool on va s'occuper encore plus de la chaîne YouTube et de trucs cool à faire Mais voilà, voilà pour les projets et voilà sur ce qui est fait. Je suis content de vous reparler un petit peu, comme ça, un peu. Je sais pas, j'ai pris la cam, j'ai envoyé à la zeub. Euh... Que ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas, je me suis dit que j'allais le faire. Dans cette vidéo, on a parlé d'un petit bilan Twitch, on a parlé euh, de mes émissions et de ce qui va venir en janvier, comment est-ce que je les construit, comment est-ce que je les fais. Alors, j'ai été très en surface. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo beaucoup plus dans le détail de par exemple comment je construis un accord libre, comment je construis un loop et comment est-ce qu'on fait des réunions pour ça. Par exemple, Emma a fini son stage. J'ai pris un nouveau gars, j'ai pris Jarod. Jarod, c'est un frérot avec qui j'ai bossé l'année dernière quand je donnais des cours. C'était un de mes élèves et j'ai vu que ce mec était un crack. Je me suis dit, toi, je veux bosser avec toi et je l'ai proposé de venir travailler avec moi. Donc, euh, si vous voulez, je ferai une vidéo dédiée sur Comment est-ce que je construis vraiment une émission Comment est-ce que euh, les détails, les fils rouges, les recherches Comment est-ce que je construis vraiment une interview, les questions Pourquoi est-ce que je trouve ça plus impertinent que d'autres et tout Je me dis que ça pourrait être pas mal. Si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire. Et je suis content de vous retrouver. Très content. Maintenant que j'ai sorti cette vidéo, eh ben advienne que pourra. Un petit like, comme d'habitude, pour récompenser ceci à la fin si ça vous a fait kiffer. Et on, on, on se dit à la prochaine très vite, les amis. Bisous